We'll Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de QRP, du trafic QRP, de la construction QRP, du matériel QRP, des antennes pour le trafic QRP, de la propagation pour le QRP, les modes spécialisés pour le QRP, enfin tout ce que vous voulez savoir sur le pourquoi et le comment du QRP. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est « Low Power Communication » de Richard Harland, Kilo 7, Sierra Zulu Ce livre est édité par l'ARRL et son sous-titre est « Tout ce que vous devez savoir pour avancer dans le monde passionnant du QRP ». A noter que cette vidéo traite de la seconde édition et que la dernière disponible est la quatrième. Il y aura donc des différences notables entre les deux, mais avant tout, voyons la biographie de l'auteur. Rich Harland, kilo 7 Sierra Zulu de wilkes Wilkes-Bear en Pennsylvanie, est radio amateur et passionné de QRP depuis 1963. Il détient aujourd'hui une licence amateur extra. En plus de sa passion pour tout ce qui touche au QRP, Rich aime aussi restaurer et utiliser de vieux appareils à tubes. Rich est sergent-chef retraité de l'US Air Force, avec une expérience de 20 ans dans les communications militaires incluant les communications longue distance et les unités tactiques. Lors de son service, il fut en DX pendant 3 ans en tant que Charlie Tanko 2 Bravo Hotel aux Açores. Rich a aussi passé du temps en Angleterre en tant que Golf 5 Charlie Sierra Uniforme au Japon avec Kilo Alpha 2 Alpha Alpha et en Allemagne avec Delta Alpha 2 Novembre Echo pendant sa carrière militaire. Il a travaillé comme ingénieur broadcast et enseigne aujourd'hui l'électronique professionnelle à Dallas, Pennsylvanie. Il est aussi l'auteur de nombreux articles pour QST et les pages ARRL Web Extra. Rich a été éditeur de la rubrique QRP Power dans QST pendant 3 ans. Si vous souhaitez vous mettre sérieusement au trafic QRP, et que vous voulez aller au-delà de ce que l'on trouve ici ou là sur le web, alors ce livre vous sera d'une grande utilité. Quand on cherche des informations sur un sujet sur internet, on a souvent du mal à faire la part des choses entre ce que écrit l'auteur et la réalité ou au moins ce qui se pratique habituellement. Les auteurs sur le web jouissant d'une grande liberté d'expression, il leur est facile d'aller au-delà de l'utilisation générale en émettant leur avis sur telle ou telle partie. Certains ne jurant que par le trafic, d'autres que par la construction, et d'autres encore, plus éclectiques, essaient d'être exhaustifs mais restent en fait dans le domaine de leur intérêt propre. C'est là où un livre de ce type, généraliste, et avec l'intention de couvrir le maximum de domaines, vous vient en aide. Il vous permettra d'avoir une véritable idée de ce que l'on nomme QRP, ainsi que sur les nombreuses activités qui ont pour dénominateur commun l'utilisation d'une faible puissance. Nous allons passer en revue chapitre après chapitre, et ce livre couvre les sujets suivants, avec donc pour premier chapitre, une introduction au trafic à faible puissance. On y trouve une FAQ, répondant aux questions comme euh, « Que signifie QRP ?»« Quand le terme QRP a-t-il signifié un trafic en dessous de 5W watts, « Est-ce un nouveau mode ?» ou « Bien cela existe-t-il depuis longtemps »« Est-ce que cela fonctionne vraiment ?» Et d'autres questions à propos de la précision des s-mètres, la philosophie derrière un contact QRP, les centres d'intérêt autres que les concours, le trafic en portable, etc. Ce chapitre est une très bonne introduction qui couvre la plupart des aspects de ce qu'on appelle le monde du QRP. Les avantages du QRP où on trouve tous les avantages du trafic QRP allant de la moindre consommation électrique de vos équipements à une exposition plus faible aux radiofréquences et au risque d'interférences limitées. Comment démarrer Ce chapitre donne quelques éléments pour démarrer rapidement en trafic QRP en diminuant la puissance d'un transceiver de 100 watts par exemple, et donne quelques informations sur les différents matériels QRP mais sans entrer pour le moment dans le détail. Une fois le matériel choisi, on parle un peu d'antenne et de philosophie. Le chapitre se termine sur quelques pages à propos des techniques de trafic de base. Équipement QRP. Pour le coup, ici, tout le matériel est passé en revue, que ce soit les kits comme les Elecraft K1, K2, KX1, les matériels de constructeurs comme l'ICOM IC703 et le Yazo FT817, la série des MFJ90, les kits plus modestes mais tout aussi efficaces comme les Hawk Hills OHR-100, Rockmite de Small Wonder Labs, les modèles SST Sierra et NorCal 40A de Wilderness Radio. Le chapitre passe aussi en revue les matériels QRP vintage comme les fameuses séries Tentec PM1, PM3A, et la série des Argonautes 509, 515 et 535, ainsi que le 525D Argozy 2. Cette partie se termine par la description de la non moins célèbre série de Hipkit, les HW7, 8 et 9, puis le Kenwood TS-130V et le QRP Plus Lab. Il manque dans cette édition la description de matériel plus récent qui sont couverts dans la dernière édition de ce livre, la quatrième, comme je le notais en début de cette présentation. Stratégie de trafic QRP un autre chapitre important concerne les techniques à mettre en œuvre en trafic faible puissance. En effet, selon le type de trafic, DX, concours, conversation, CW ou SSB, différentes techniques peuvent être utilisées pour être le plus efficace dans un domaine donné. L'auteur compare la CW et la SSB dans ce type de trafic et l'écoute assidue et exhaustive des bandes. Une bonne partie du chapitre est consacrée au trafic DX aux diplôme tels que le DXCC qui existe aussi pour le trafic uniquement QRP, et enfin au concours. Antenne pour le QRP Ce chapitre est bien entendu très important, voire primordial. Il est aussi conséquent en nombre de pages. Il passe en revue toutes les antennes, les filaires que ce soit long-fil ou dipôle mono et multiband, Zeppelin, G5RV, Centerfed, Windom et des boucles triangulaires carrées ou rectangulaires jusqu'au BIM filaire. Vient ensuite le tour des verticales, des pylônes et des yagis. Puis quelques pages sur les antennes cachées pour les OM ne pouvant en installer en extérieur et des précautions d'usage en termes d'exposition aux radiofréquences. Quelques outils comme les analyseurs d'antennes sont survolés et cela se termine sur des antennes utilisées spécialement à portables comme la PAC-12. Propagation HF pour le QRP Un autre gros chapitre concerne la propagation sur les bandes HF. Cela reprend toutes les bases de la propagation ionosphérique, les couches, les sporadiques, les variations saisonnières, les notions de cycle solaire, de muf, luf ou faute. Euh, le chapitre fait un tour de toutes les bandes du 90 au 10 mètres et termine sur les balises. Un chapitre moins sexy que les descriptions de matériel ou d'antenne, mais à ne pas négliger si vous voulez vraiment être efficace dans le choix de la meilleure bande pour le meilleur trafic à un instant donné. C'est primordial en petite puissance. Accessoires pour le QRP. Un tout petit chapitre de quelques pages pour décrire les quelques accessoires qui pourront vous être utiles, comme les wattmètres, les filtres audio, les keyers et les clés morse. Les modes spécialisés. Ce chapitre traite des modes numériques, du trafic par satellite, du micro-wetting ou hardcore QRP et du trafic en portable avec quelques infos sur les antennes les plus pratiques dans ce type d'activité. Communication d'urgence et QRP quelques pages sont consacrées au trafic en situation d'urgence et met surtout l'accent sur la conception des Jam Kit, Go Kit et autres valises ou sacs contenant tout le matériel nécessaire prêt à l'emploi rapidement sur un terrain en situation de communication d'urgence. Radio Vintage et QRP Là on est dans le vrai vintage puisque l'on parle de matériel comme les Alicrafter S53-HT18, des récepteurs SX117 des National NC 303, Drake 2B ou encore des Collins 75 S3 et d'autres appareils à tube. Le livre se termine par un dernier chapitre qui est l'épilogue. Il présente quelques réflexions sur la philosophie du QRP et notamment ce passage que je vous traduis ici. Souvent, en tant que QRP, nous prenons notre activité un peu trop sérieusement. Si quelqu'un a d'autres idées que les nôtres sur la manière de trafiquer le QRP, nous restons sur la défensive et sommes en confrontation. J'ai vu cela arriver sur les réflecteurs QRP ainsi qu'en personne. La première chose que nous devons comprendre est que si nous mettons 100 pratiquants du QRP ensemble dans une pièce et que nous leur demandons d'écrire leur idée de ce qu'est le QRP et comment ils comptent le pratiquer, nous aurons très probablement 100 réponses différentes à cette question. Je vous laisse découvrir la suite qui exprime la diversité comme une bonne chose pour notre activité. Passons à la conclusion, ce livre est un ouvrage de 240 pages, un peu plus dans la dernière édition, en anglais, très facile à lire et abondamment illustré. Si vous trouvez une bonne affaire en occasion d'une ancienne édition, la première, deuxième ou troisième, vous pouvez la prendre. Les grands principes ne changent pas d'une édition à l'autre, seuls les matériels sont plus à jour et éventuellement de nouveaux modes comme le JT65 ou le Whisper. Je vous conseille quand même de vous procurer la dernière édition qui est la quatrième. On la trouve bien entendu sur le site de la RRL. Si vous prenez sur Amazon.com ou FR, méfiez-vous de ce que vous achetez surtout quand il existe plusieurs éditions d'un même livre. Je vous ferai une petite vidéo pour faire suite à la toute première sur The Complete DXR et mes mésaventures pour obtenir la première édition de ce livre. Un petit aparté justement sur The Complete DXR, chroniqué dans la précédente vidéo. En informant le REF de la sortie de cette vidéo, Information qui a été publiée sur le site REFINFO, j'ai fait la suggestion au responsable de la boutique du REF d'y proposer cet ouvrage. Cela a été rapidement fait et la troisième et dernière édition est donc disponible à la boutique du REF. J'ai aussi suggéré de mettre la dernière édition de ce Low Power Communication qui sera peut-être aussi bientôt disponible. A noter que la boutique du REF n'est accessible qu'aux membres du REF. En attendant la prochaine vidéo, pratiquez le radioamateurisme à votre guise et faites en sorte que le plaisir que vous prenez ne gâche pas le plaisir de votre voisin. 73, à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur les pouces et de commenter cette vidéo. A très bientôt.